bonsoir comment ça va très bien et vous ça va très bien merci beaucoup alors euh, aujourd'hui nous allons faire deux choses d'accord donc la première chose on va faire une conversation à thème donc je vais te donner un thème et on va en parler ensemble ça va. Et la deuxième chose c'est une conversation ouverte ou on va raconter si tu veux me raconter quelque chose on va voir c'est une conversation d'accord d'accord super alors euh, comme thème j'ai choisi les réseaux sociaux parce okay. que c'est quelque chose de très euh, commun en ce moment que on utilise pour tout c'est-à-dire dans le travail dans les études pour jouer pour parler c'est devenu quelque chose d'essentiel D'accord. Oui. Euh, est-ce que toi, tu utilises des réseaux sociaux Oui, bien sûr <rire> C'est quelques jours, tout le temps <rire> Tout le temps <rire> Et quels quel réseaux sociaux tu utilises Qu'est-ce que tu aimes utiliser euh, Le Facebook, Instagram, WhatsApp, euh, Twitter, tout euh, Tout pense, <rire> presque tout <rire> est Très bien Et euh, est-ce que tu penses des fois que ça prend plus de place dans ta journée et que tu pouvais faire d'autres choses. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te plaît ou est-ce que des fois tu te dis euh, non, stop, il faut que je fasse quelque chose? Euh, ça dépend de comment je l'utilise. Parfois je l'utilise pour, pour voir du travail pour chercher du travail. Euh, D'autres euh, fois, je, pour communiquer avec les amis, euh, la famille, euh, si j'ai euh, de, des membres de la famille à l'étranger, je le parle comme ça. Euh, D'autres seulement pour s'amuser. Bien Ou sûr, pour ça, ça dépend le moment. Oui. Et euh, oui, continue. Et euh, ça consomme euh, beaucoup de temps dans mon jour. Mais euh, ça me plaît. Oui, a, je n'ai pas problème. C'est oui. une. Euh, si tu as du temps, alors je fais ça. Euh, C'est ça? C'est par oui. exemple, quand, Parce que tu as le temps, par exemple, si tu travailles, tu n'auras pas le temps d'être sur le téléphone, comme si tu n'as pas de travail. Comme... Oui, exactement, oui. Donc, c'est tout à fait normal. Mais euh, est-ce que tu penses que euh, maintenant, c'est devenu trop C'est-à-dire, il y a dix ans, par exemple, il n'y avait que Facebook, il y a dix ans. Il y a quinze ans, il y avait MSN, si tu connais. Oui. Oui, oui, donc tout ça, par exemple, maintenant, avant, on mettait toutes les photos, tous les, euh, tous les, toutes les choses qu'on voulait dire sur Facebook. Maintenant, on a Facebook, Instagram, Twitter, euh, Snapchat. On a tellement de choses. Est-ce que ce n'est pas aussi devenu un, un business? Oui, ça a devenu un business. Euh, je crois que c'est euh, un des avantages de, des réseaux sociaux, vraiment. Mais euh, il, y a, il y a tant de... Euh, vous, vous, de vous voulez dire qu'il qu y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour le business, n'est-ce pas? Non, je veux dire que, alors, que maintenant, les réseaux sociaux, avant, c'était pour communiquer, pour ces choses-là. Maintenant, ah, vous, les réseaux sociaux, ah, c'est devenu, devenu aussi un commerce. C'est-à-dire, maintenant, si tu as quelque chose à vendre, tu vas le mettre sur Facebook, tu vas payer Facebook Ads, Facebook, ah, euh, oui. les publicités Facebook, et ils vont gagner de oui. l'argent. Et c'est oui. devenu de l'argent. Oui, c'est vrai, vrai. Tu comprends C'est-à-dire oui. qu'avant, on parlait, on communiquait. Euh, à l'époque où il y avait MSN, c'était que parler, envoyer les emojis Maintenant, c'est devenu, euh, devenu quelque chose qui prend la plupart de notre journée. C'est-à-dire qu'un enfant, euh, enfant entre 17 et 19 ans, il va tout faire sur les réseaux sociaux. Parler, mettre les photos, mettre les vidéos, faire les TikTok, faire ça, faire ça. Tu comprends oui. Ils n'ont plus d'activité. Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, trop, ou est-ce qu'il faut des limites Comment il faut se régler euh, Maintenant, euh, je vois que les enfants sont toujours, euh, toujours utilisent les réseaux sociaux et le portable toute la journée. Oui. Je vois que ça, ça on doit régler quelque chose comme ça, pour les enfants, euh, plus que les adultes. Ils... Il faut limiter l'accès pour les enfants. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu euh, vois quand oui. tu vois les enfants? Tu te dis quoi? Euh, ils, ils ne font rien que jouer sur euh, le portable et les réseaux sociaux. Ils ne profitent pas des réseaux sociaux comme les jeunes. Bien sûr, oui, et ils ne profitent euh, pas de la vie aussi. Aussi. Et c'est pas leur âge. Bien Quand sûr. nous étions des enfants, on joue. On joue normalement, ils n'y pas sur l'internet et ces choses là. Bien sûr. Euh, on, oui, on va chez notre famille. On fait, on fait tant de choses, pas seulement rester euh, sur le lit avec mon portable, sur euh, les réseaux sociaux c'est pas logique euh, du tout. Ça pour peut être enfants, aussi dangereux. Très dangereux pour le pour le, leur, euh, leurs yeux, euh, pour le développement mental, très bien. Euh, pour eux, pour toutes choses. Bien sûr, mais qu'est-ce que oui. tu penses maintenant du fait que même les écoles, c'est devenu technologique. Donc maintenant, les enfants, ils sont plus que sur les réseaux sociaux à la maison. Même à l'école, ils font tout sur Internet. Oui. Euh, Yann, vous voulez dire que durant le temps du Covid ou euh, en général, ils durant, ont toujours... durant le temps du Covid, ils ont commencé. Mais maintenant, même s'il n'y a plus de Covid et qu'il y a l'école, les enfants viennent à l'école avec leurs tablettes. En classe? Oui, oui. C'est devenu oui. Un, un mode d'éducation. Ils euh... n'ont plus de livres. Je ne vois pas que c'est une bonne chose. Mais non. Oui. Pourquoi transformer toute euh, toute la vie en, en, en une manière euh, numérique, en, Bien euh, sûr. C'est quoi la logique dans une chose comme ça Et pourquoi il n'y a pas de livre et pourquoi on, on transforme en tablette et portable et ces choses-là Bien euh, sûr. Euh, C'est vraiment... Euh, je ne vois pas qu'on bénéficie d'une oui. chose comme ça. C'est mal tout tout, en, Oui. Malsain, ça veut dire que ce n'est pas sain. Tu as compris ce que ça veut dire Oui, malsain. Oui, exactement, oui. Et euh, le problème, c'est que même les parents maintenant, dans cette, maintenant en 2020, 2021, quand un bébé il pleure, tout de suite il donne le téléphone. Quand un enfant euh, il crie, tout de suite il donne le téléphone. Ils, ils n'ont plus... Cette chose qu'avant, on pleurait, on nous laissait pleurer jusqu'à ce qu'on se taise. Euh, moi, quand j'étais petite, on ne me donnait pas le téléphone dans ma main. C'est-à-dire, je, je, il n'y avait même pas de téléphone. Donc, euh, yes. donc euh, qu'est-ce que tu penses de ces parents aussi qui, qui ne font pas la limite, qui pensent que c'est normal euh, Je pense que ces parents réfléchit que c'est plus facile de calmer mon enfant avec le portable alors je vais y faire comme ça. Oui. Y a, oui. Il ne réfléchit pas comment euh, dans d'autres manières de le calmer, a, lui donner une autre chose non c'est plus facile alors je vais lui donner maintenant et, et c'est bien comme ça. Oui c'est la facilité. Oui, même, je pense qu'ils savent que c'est dangereux pour eux. Bien sûr. Mais euh, oui, ils, ils, ils, ils veulent faciliter toute chose euh, seulement. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui bien sûr qu'ils le savent, parce que quand, Mais... on, est, euh, quand on est à l'âge adulte, on ne sait quand même pas la différence entre le bon et le mauvais. Et euh, bien évidemment qu'ils le savent. Euh, oui. Il y a aussi des cas d'enfants. Euh, de, de petites filles ou de petits garçons qui euh, par exemple la petite fille elle est sur les réseaux elle voit toujours les mannequins les filles toutes maigres, toutes belles et ils commencent à faire des régimes et deviennent anorexiques. donc euh, ça apporte aussi des maladies ça apporte certaines oui. maladies ces petites filles elles, elles, elles pensent qu'être belle c'est être toute maigre et donc, oui. elles deviennent maigres, elles arrêtent de manger, elles arrêtent de manger, jusqu'à ce qu'elles deviennent anorexiques et qu'elles ne peuvent plus manger. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est très grave. Oui, je pense que c'est la responsabilité des parents de, de limiter euh, l'accès des petites filles et des enfants au portable. Oui. C'est vraiment insupportable toujours euh, que yani, c'est ce pas normal euh, qu'on voit les enfants euh, faire les choses de, des adultes sur l'Internet et voir euh, toutes les choses euh, sur Facebook comme euh, les adultes. Yani, il y a des choses inappropriées pour, euh, pour le, le voir. Et yani, les, les parents doivent savoir euh, qu'est-ce que leur enfant voit sur les réseaux sociaux. Vrai, ils sont vraiment... Il y a beaucoup de parents maintenant et ils ne sont pas vraiment responsables du tout. Mais il y a aussi beaucoup euh... d'enfants qui ont changé. C'est-à-dire que oui. ma maintenant, nous, avant, euh, quand on avait 15-16 ans, on écoutait quand même ce que disaient les parents. Maintenant, à 15-16 ans, la fille, elle veut sa vie privée, elle ne veut pas parler, elle ne veut pas montrer Comment tu penses que ce développement il, il a changé comme ça euh, Je pense que c'est aussi à cause des réseaux sociaux. Il, donc, donc, il, donc, voit, dans sens. Euh, il imite. Oui, il, il imite euh, ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, euh, sur le Facebook, euh, les jeunes, les adultes et les, euh, les chanteurs et, euh, et les personnes, euh, les célèbres. Bien sûr. Que, alors, ils imitent, ils, ils vraiment imitent. Euh, Mais comment pour ça se fait que de... ils répondent aux parents C'est-à-dire, comment ça se fait qu'ils répondent Ils disent « il dise, Non, je ne vais pas te montrer mon téléphone. » Alors que nous, on devait toujours dire « Oui ». Oui. Est-ce que euh... les parents sont devenus plus faibles Oui, je pense que ça. Dans quel sens mm. euh... Ils ne veulent pas faire d'efforts avec leurs enfants, je pense. Mm. Euh... Et pas tous les, les parents Yann, ont les, la capacité et, et, d'avoir des enfants, Yann. et Ils ont des enfants, mais ils ne sont pas du tout responsables et ils ne veulent pas faire aucun effort pour, pour eux. Alors, donc, pas tout le monde, ce que tu veux dire, c'est que pas tout le monde est fait pour être parent. Parents, c'est pas qu'avoir un enfant, faut être responsable, faut... C'est bien ça. Oui. oui c'est vrai, c'est bien. Et, euh, et comment il faut changer tout ça Comment on peut, on peut faire pour changer tout ça euh, Ça commence avec les parents. Euh, Peut-être qu'on doit euh, les sensibiliser, hein, dire que tu ne dois pas laisser euh, ton enfant beaucoup de temps seul Bien sur sûr. les Bien réseaux sociaux, euh, tout ça. Bien euh, sûr. Tu dois faire euh, plus d'efforts avec euh, ton enfant. Euh, on peut faire, euh, par exemple, euh, des cours. Euh, pour euh, euh, leur dire comment on… on euh, pourquoi on, euh, on peut aider le, leurs enfants quand… Et je pense qu'aussi, qu il y a un problème de confiance entre les, les parents et les enfants. Bien sûr. Une... Une très grosse un très gros problème de confiance. Oui. Euh, pourquoi, euh, pourquoi les enfants euh, en s'il y a quelque chose de mal euh, ou, euh, ils, ils ne disent pas à leurs leur, leur parents parce que les parents mmh. c'est l'image la, de l'autorité les parents c'est mmh. la, la personne qui te dit tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça c'est la personne qui te punit un parent, oui. c'est toujours sensible. On peut pas... Euh, c'est quelque chose qui... Euh, un parent, quand il donne la vie, euh, tu lui appartiens. Tu comprends C'est-à-dire oui. jusqu'à un certain moment... Moi, pour moi, un parent appartient... Euh, L'enfant appartient à son parent jusqu'à ce que son cerveau arrive à un, un certain développement et qu'il arrive à réfléchir tout seul et à savoir ce qui est bien et pas bien. À partir mmh. de ce moment-là, l'enfant, il est responsable de ce qu'il fait, parce qu'il sait ce qu'il fait. Mais avant, mmh. euh, avant c'est la responsabilité des parents. C'est-à-dire, quand un enfant a deux ans et qu'on lui donne le téléphone dans la main, à deux ans, on ne sait pas ce que va faire ce téléphone. Mais à 16 ans, on sait ce qu'il va faire oui euh, vrai. Tu, tu comprends ce que je vais dire oui je je vous comprends Et, euh, vous voulez dire vous voulez dire que euh, euh, y en a, on facilite l'accès des, des enfants à 16 ans pour euh, non c'est pas ça. non non ce que je vais dire ça c'est que les parents euh, sont responsables de ce que fait un enfant lorsque cet enfant, il ne sait pas distinguer le mal du bien. Mais lorsque un enfant, a, quand tu arrives à 13, 14 ans, tu sais ce que tu fais. Si tu prends une cigarette dans ta main et que tu fumes, tu sais que tu fumes. Oui. Tu, tu vois ce que je veux dire Oui. Alors, à ce moment-là, L'enfant, pour moi, est responsable de ses actes, c'est-à-dire qu'il qu sait ce qu'il fait. Peut-être pas à 13 ans, mais vers 15, 16 ans, euh, il y a des pays dans le monde où 16 ans, on est majeur. Tu sais ce que ça veut dire majeur euh, Qui sont plus que 18 ans, je pense, ou 21. Voilà, très bien. En Égypte, c'est 21. En France oui. et en Europe, c'est 18. En Amérique, oui. c'est 16. Mmh, oui. Donc en Amérique à 16 ans, un enfant est responsable de ses actes. Il peut aller en prison, il peut, euh, il peut, affaire, il peut avoir un appartement, il peut avoir une voiture. Mmh. Et mmh. Euh, les réseaux sociaux par rapport aux pays arabes, est-ce que tu penses que c'est problématique ou pas C'est-à-dire, par exemple, un pays comme l'Égypte était un pays qui était quand même assez fermé il y a quelques années, quand il n'y avait pas Internet, où il y avait la propre culture, la culture égyptienne. Maintenant, mm. avec les réseaux sociaux, les jeunes veulent s'habiller court, veulent, euh, veulent faire tout ce qu'ils font euh, en Europe. Euh, ils, ont plus, ils ne sont plus timides de rien. Est-ce que tu penses que ça, ça a été un problème, l'ouverture des réseaux sociaux sur les pays arabes, euh, euh, oui, les réseaux sociaux ont un peu changé euh, comment ils, la mentalité des, des Arabes, je pense. Des jeunes surtout, des enfants. Oui. oui. Est-ce que c'est euh... bien? Euh, bien et mauvais, Yanni. Je pense. Qu'il qu imite un peu les, les, les autres pays, Mais je ne sais pas vraiment. Je... Um... C'est-à-dire, est-ce que c'est bien qu'il y a cette différence de culture qu'on voit d'un coup C'est-à-dire, ici, on ne va pas parler de l'Égypte, on va parler par exemple de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite oui. est un pays très, très religieux et très renfermé. Lorsqu'il a commencé à voir les réseaux sociaux et Internet, ils ont commencé à exploser parce qu'ils ne savaient pas où ils savaient. Mais maintenant, ils le voient tous les jours. Avant, on voyait ça dans les films. Maintenant, à chaque fois qu'on ouvre le téléphone, on, on voit quelque chose d'un autre pays. On se dit, pourquoi nous, on n'est pas comme ça On ne s'accepte plus. Oui. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est sûr qu'il y a aussi des, des bons points C'est-à-dire pour toi quels sont les avantages et, et les inconvénients de ça d'avoir eu les réseaux sociaux ici um, Je pense que que les avantages Oh je commence avec les inconvénients okay. euh, il change euh, la culture, mais euh, pourquoi changer la culture d'un pays Bien sûr. Je pense pourquoi être comme toutes les autres Chaque pays a sa culture, alors pourquoi -en, on fait comme ça Je sais pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La culture, c'est la beauté du pays. Oui. Euh, la la... L'Arabie Saoudite, euh, il y a quelques années, yani, il, il, il était euh, les femmes euh, en. en euh, yani, C'était pas comme ça du tout. Bien sûr. Euh, yani, yani maintenant, c'est comme euh, Dubaï. Et, et yani, ce n'est pas du tout l'Arabie Saoudite. Ah, c'est yani, devenu plus ouvert. Oui, très, très ouvert. Et les femmes, euh, à l'Arabie saoudite, euh, s'habillent en euh, abaye. Aba, c'est de la grande robe noire. Oui. Oui. Oui, mais maintenant, non elles peuvent euh, s'habiller dans tout ce qu'elles veulent. Ah, d'accord. Donc, pense. maintenant, elles peuvent mettre un pantalon et sortir Oui, elles peuvent. D'accord. Et est-ce que, euh... est que ça c'est bon ou pas, ce choc C'est-à-dire de, de, de ça à ça directement, sans les étapes euh, Je pense que yani, être extrême, yani, ils ne sont pas encore extrêmes. Yani, ils, euh, ils, ils sont. Yani, ils, ils font seulement qu'ils qu s'habillent en pantalon et t shirt D'accord. Je ne vois pas que c'est une grave chose. Bien Mais, sûr. Euh, c'est normal, je pense. Mais ce n'est pas l'Arabie saoudite. Ils ont vraiment changé la culture. Euh, et comme totalement. quoi, par exemple Qu'est-ce qui est doté dans la culture qui a changé euh, euh, Je non, je n'ai pas beaucoup d'informations, il y en a comment ils sont maintenant, mais c'est ce que je sais maintenant que les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent. D'accord. Et est-ce qu'en Égypte, il y a eu des changements comme ça, qu'à l'époque, on faisait pas <coughs> de choses et que maintenant, on en fait? Euh, en général ou dans les habits? Non, non, en général, dans tout. Dans la vie euh... Euh, le... Non, je pense que l'Égypte euh... n'a pas beaucoup changé. Elle est, a... elle est toujours pas. Et même dans les endroits un peu plus riches. Même les endroits quoi Pardon Un peu plus riches. Un peu plus riches. Euh, euh, riche Oui. C'est il... quoi ex... est... Par exemple, oui. les Égyptiens, par exemple, en Égypte, euh, de ce que j'ai vu, mmh. il y a deux sortes d'Égyptiens. Il y a les Égyptiens qui ont l'argent et les Égyptiens oui. qui viennent d'endroits populaires. Donc, les Égyptiens mmh. qui viennent d'endroits populaires, ils ont une certaine éducation, ils, ils euh, peut-être qu'ils ne sont pas trop sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux, mais sur, les, par exemple, les groupes égyptiens euh, pour rigoler, pour parler, des choses comme ça. Par contre, les, les gens qui, euh, qui viennent d'écoles internationales, qui viennent d'écoles de langue, ils, comme ils comprennent les autres langues, ils sont sur d'autres réseaux, sur d'autres groupes, ils regardent d'autres choses. Est-ce que… Il y a chose... Quelques... Est-ce que à l'époque c'était comme ça? Avant qu'il y avait des réseaux sociaux, comment on faisait? Euh... Euh... Je vois que c'est un peu là. Même, est-ce que vous sentez que qu'il y a beaucoup de choses qui a changé? Une... Euh, moi, alors moi, je pense qu'il y a des choses qui ont changé. Oui. Par exemple. Non. Avant, mm. euh, une femme, quand il lui arrivait quelque chose, on n'en parlait pas. Maintenant, si une, une femme se fait, euh, se fait violenter, il suffit qu'une fille parle sur les réseaux sociaux et toutes les filles parlent. Euh, il y a plus de droits qui ont été euh, accordés grâce aux réseaux oui. sociaux. Euh, uh -huh. tu, tu comprends ce que je veux dire oui, oui, je vous comprends. Il y a des choses dans la vie sociale qui ont changé. Est-ce que, est que toi, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé ou tu as l'impression que c'est la même euh... Dans l'égalité, par exemple. L'égalité homme-femme, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, ouais. est-ce que c'est devenu plus ou moins euh, Là, c'est plus. Et plus comme quoi ouais, qu'est-ce qui a changé depuis qu'est ce qui s'est L'égalité euh, dans l'égalité homme enfin, femme vous voulez dire oh, une oui. l'inégalité dans l'égalité enfin. Euh, en femme euh, je vois que le travail c'est mieux Qu'avant euh, et euh... Euh... Non, je... le travail pour les femmes, que les femmes puissent travailler plus, oui, d'accord. Quoi d'autre, par exemple, est-ce qu'on est devenu un peu plus libre aussi sur la façon de penser maintenant? Oui, si on peu. a envie de penser quelque chose et le dire. On va prendre les réseaux sociaux et on va le dire. Avant, on n'écoutait pas la femme. Ah oui, c'est vrai. Avant, quand la femme elle parlait, on disait non, on n'écoute pas, c'est une femme. Euh, oui. les études. maintenant, les femmes ont beaucoup oui. d'influence dans le monde et en Égypte. Bien sûr. Oui, vous savez que maintenant, en Égypte, il y a un problème, que de, y a un peu de racisme avec les, les femmes en voile, y a, ah euh, bon? les femmes voilées <coughs> euh, dans, dans y a, pas tout, mais dans plusieurs hôtels euh, et au Côte-Nord, dans, dans des campagnes de Côte-Nord oui. et des autres euh, et dans les hôtels. Il y a qui, euh, euh, qui ne donnent pas la permission des, des femmes euh, en vo, euh, voilées euh, d'entrer. Pourquoi? Ou, pour euh, ou, euh, ou de, de descendre euh, à la piscine et toutes ah. ces choses. Euh, yani, Il voit que <coughs> euh, ces gens sont... Yani, euh, de niveau moins que eux, yani, mais, mais il n'y a pourquoi? pas de relation. Yani, c'est une mentalité comme ça. Yani. Euh, et alors que maintenant, Yanni, euh, sur le Facebook et les réseaux sociaux, il y a des femmes qui, qui disent euh, ce qui yani, se si il Yanni, si s'il y a un hôtel qui n'a pas permis une femme euh, d'entrer dans cet hôtel, elle écrit sur le Facebook et toutes les autres femmes entrent euh, sur le page de cet hôtel et euh, elle lui donne comme star ou elles ne recommande pas cet hôtel pour les autres. Mais c'est illégal, bon, non? Comme... Quoi? C'est illégal? Oui, c'est illégal. C'est interdit normalement parce qu'on oui, est non. dans un pays musulman. Donc le voile. Oui, et, ça euh, ne, et ça ne passe pas à Dubaï et en Europe, ces choses. Fin, fin, vraiment, sûr. il y a une, une mentalité euh, chez il y a des Égyptiens ici qui est vraiment très stupide. Hein. <rire> euh, mais euh, pourquoi, euh, pourquoi ici en Égypte, on, on a tellement envie de devenir comme, comme en Europe? S'il y a des femmes voilées, euh, euh, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'elles sont moins. Il y a des femmes voilées qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, hein, qui, sont, qui oui. sont milliardaires. Donc, euh, ça n'a ça rien à voir. Oui, ça n'a rien. C'est du racisme, cette chose. C'est du racisme. Oui. Mmh. Très bien. Ben alors, comment on, on a commencé dans ce débat, on va passer à la conversation ouverte et on va parler du racisme en Égypte, d'accord Ça te va ça, va ça va, ok. On parle souvent du racisme en Europe contre les Arabes et les Africains. C'est sûr que toi aussi, tu as déjà entendu parler de ça. Oui. Qu'en que en Europe, en France, on est très raciste contre les Arabes et les Africains. Mais... Euh, moi, oui. j'ai déjà vu en Égypte des gens être racistes contre les Africains aussi. Oui, c'est vrai. Comment tu expliques ça C'est-à-dire, pourquoi il y a ce racisme Donc là, tu m'as parlé par exemple du voile. Donc, il y a le racisme contre une partie de la religion. Il y a, il y a du racisme contre les Africains parce qu'ils sont noirs de peau. Mais pourquoi oui. Euh, c'est une mentalité stupide, je pense. C'est beaucoup de gens, Yann. Et c'est du... Euh, je ne comprends pas pourquoi les gens ont fait cette chose, C'est-à-dire, pourquoi les gens ici, ils veulent tellement avoir la peau blanche, les cheveux blonds, les, les yeux colorés, quelle est l'importance, pourquoi les, les, les femmes ou les hommes ici veulent ressembler à ces standards? Euh, pour être, je pense, comme les Européens. Ils, ils, ils, la, je pense que la plupart des Européens euh, ou les étrangers, ils, ils, Oh, le, les cheveux blancs, ils sont blonds et comme ça. Alors, euh... mais ce n'est pas vrai. Quoi? Ce n'est pas vrai parce que tu sais, la, la, les cheveux blonds, les cheveux blonds et les yeux colorés, c'est une minorité dans le monde entier. C'est à dire qu'en Europe, on est plus de bruns aux yeux marrons que de blonds aux, cheveux, aux yeux bleus. C'est ce qu'on appelle des stéréotypes. Tu sais ce que ça veut dire, stéréotype euh, Oui. C'est quoi? Euh, le stéréotype, c'est, par exemple, dire que euh, tous les Arabes sont euh, tous les, yani, pour qu'on dit qu'un qu groupe, euh, à tous, ils, ils sont comme euh, y a une... ils sont les mêmes une... oui c'est vrai c'est quand on dit que toutes les, tous les gens d'une même race ont la même chose c'est à dire que ouais. tous les africains euh, ils ne sentent pas bon tous les européens ouais. euh, ils ne sont pas il euh, n'y a, a pas d'hommes chez les européens tout ça c'est des stéréotypes. Ouais. stéréotypes et euh, comment pourquoi le, les stéréotypes c'est devenu un racisme c'est-à-dire que comment on arrive à un point que en Égypte on peut pas mettre le voile comment ça se fait hum, <coughs> euh, je ne sais pas vraiment comment il réfléchit mais je pense que pour euh, imiter les Européens peut-être c'est-à-dire euh... qu'ils ne font pas rentrer parce que ils se disent vous n'êtes pas comme les Européens Yanni, euh, il n'aime pas, il dans la piscine et ces choses, c'est la piscine, la mer. Euh, il n'aime pas le, le burkini que, que D les, les femmes valaient, euh, mais. Euh, et aussi, euh, peut-être euh, ils réfléchissent, mais je ne sais pas vraiment comment ils réfléchissent, mais il une peut-être aussi ils disent que que les femmes voilées vont juger les autres en bikini et une les autres femmes peut-être je ne sais pas vraiment comment, comment on dit, mais, mais c'est eux qui jugent en disant ça quoi en disant ça c'est eux qui jugent les femmes voilées ah oui y a une... Oui, c'est comme ça, c'est euh, il qui juge vraiment. Et, euh, et c'est et... illégal aussi. Oui, oui, oui vas-y, vas-y, excuse-moi. Oui. Continue, Sarah. Oh. Continue, je t'écoute. Euh... Ah, J'ai fini. Et... D'accord, je... <rire> d'accord, ma belle. <rire> Alors, je te disais, et pour les gens de couleur, donc en fait, ils veulent faire tout comme en Europe. Ils veulent plus que personne, oui. c'est-à-dire que les femmes, elles doivent être blanches. Tu sais que j'ai vu en, ici en Égypte, euh, j'étais vraiment choquée. Euh, ils mm. ont des crèmes qui blanchissent la peau. Oui. C'est-à-dire qu'ils mettent des crèmes sur leur visage pour blanchir la peau. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est dangereux tout ça psychologiquement d'être... Oui, bien sûr. D'être euh, euh, pas bien dans son corps et de vouloir absolument ressembler à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu en penses, et, moi, de tout ça? Euh, je vois, c'est ce pas, ils n'ont pas du tout de, de confiance en eux. Oui. Pourquoi être comme les autres, y il va savoir comment ils sont euh, beau, comme il est. Pourquoi imiter les autres Je ne sais pas vraiment. Mais. Euh, mais et aussi, a, je pense que la société euh, y en a, met des, des, stand, des standards de beauté pour oui, lui. Oui, c'est vrai. Et, Parce que c'est sûr qu'ils font ça à cause de quelqu'un. Ils vont pas oui, avoir cette idée tout seul. Oui, tu dois être maigre, tu, as un petit blonde, tu es blonde, tu n'es pas noire, pas très courte et pas très euh, oui, haute ou longue. Sans ça, je oui, pense il, que tu de la société. Bien sûr, ils te mettent toujours les mêmes filles. Ils, te, ils ne mettent oui. pas des fils de corps différents, de taille différente, de couleurs différentes. Oui, oui, oui. Mais est-ce que maintenant, c'est en train de changer un peu tout ça avec les réseaux sociaux, la femme Maintenant, on voit des modèles un peu plus rondes. Comment ça se passe Comment tu trouves que ça a changé un peu euh... Mais ça, ça vraiment a vraiment changé, yani. Vous savez que euh, les filles et les femmes qui oui. ont le, les cheveux curly, Oui. Yani. Euh, il y a un yani, yani, in, in, yani. dans le champ, oui. il n'avait pas, yani, le curly, ça n'était pas quelque chose de beauté, Yanni. Alors, ils faisaient euh, les, leurs cheveux avec le baby's pour pas de coeur ni, ni. c'est pas ah beau ah oui il y a une époque où les cheveux bouclés c'était pas quelque chose de bien oui les cheveux bouclés mais maintenant il euh, y les femmes et les filles euh, savent euh, que non toutes euh, toutes les cheveux sont beaux euh, il y a beaucoup euh, de filles maintenant qui aiment leurs cheveux bouclés et ne oui. le ne fait pas euh, maintenant avec le biblis comme oui, ça. Oui. Une... C'est vrai, c'est vrai. Euh, il y a une époque mm. où on faisait les cheveux euh, tellement lisses euh, qu'on dirait des spaghettis euh, comme ça, tac. Euh, oui. Maintenant, elles aiment un peu les avoir ondulés, bouclés, frisés. Oui, c'est vrai, c'est comme et, ça. Et, et est-ce que tu, tu sais, à ton avis, par exemple, là on parle aujourd'hui, on parle de comment le temps a évolué, mais à l'époque, comment ça, pourquoi les gens étaient comme ça à l'époque? C'est-à-dire pourquoi à l'époque on pensait que les cheveux lisses c'était ça la beauté? Euh, je ne sais pas vraiment, les gens qui décident de ces choses-là et les autres. Et les, les autres, oui. euh, font comme lui, ils il euh, suivent le mouvement, ils suivent. Oui, ils le suivent, sans réfléchir, rien n'y. Ah d'accord, ils, ils ne sont même pas convaincus. Ça veut dire qu'ils peuvent dire oui. ça, c'est pas beau, mais je vais le faire parce que tout le monde le fait. Oui, exactement. Et tu penses à quel âge ça commence à être comme ça c'est-à-dire, vers quel âge on commence à regarder les autres et à dire, j'ai envie d'être comme cette personne? Euh, Peut-être à 13 ans, 14 ans. Donc à l'école? Oui. Et comment ça se fait quand on est petit, qu'on a 13 ans, 14 ans? Comment ça se fait qu'on est tellement influencé par, euh, par les gens à l'école, par les amis, par qu'est-ce qui se passe dans notre tête euh... qu'est-ce que tu penses qui, qui, qui arrive aux enfants est-ce que c'est par exemple ils n'ont pas confiance en eux est-ce que c'est parce qu'ils oui. veulent être dans un groupe de personnes euh... je, je vois que le problème principal c'est la confiance et il ici, yani, si il y a une fille qui a confiance en, en elle. Yani pourquoi elle veut imiter les autres? Pourquoi elle veut changer ses cheveux, la, la couleur de sa peau, blonde, tout ça? Pourquoi? Pour être comme les autres. Non, yani, je pense que c'est un, un problème vraiment de confiance. Yani. Et est-ce que ça vient des parents ou est-ce que ça vient de la société? Comment, comment un enfant, il n'a pas confiance? en lui euh, c'est de... euh, les parents n'aident pas les enfants Yanni ils ne demandent pas aux enfants que est-ce que vous avez des problèmes est-ce que je peux vous aider euh, il y a des, des parents qui disent à Yanni, à, à leur fille euh, que ma semaine tes cheveux ne sont pas bons. Tu dois oui, les faire, le faire avec un euh, bébise euh, maintenant. Il est Oui. Et oui, alors, euh, et les parents ont vraiment un grand effet sur euh, leurs enfants. Alors, je pense aussi, Yanni, Yann, c'est pro, un problème de confiance euh, chez les enfants. Mais la cause de y a, il n'y a pas de confiance chez les enfants sans les parents. Je, je oui, pense oui. La, la que... cause du manque de confiance oui. chez les parents. Tu sais, je vais te raconter quelque chose. Quand j'étais oui. travailler à l'école, il y avait une petite fille qui venait toujours euh, et elle avait toujours mal au bras, mal aux jambes. Et euh, donc, euh, bon, on s'est inquiété à l'école. Et on est allé la voir pour lui demander ce qui se passait, et, euh, et elle nous a expliqué que sa maman euh, l'obligeait à se faire la cire sur les bras et sur les jambes, alors que cette fille avait euh, 11, 10 ans, 10-11 ans. Donc euh, parce qu'elle avait des poils et que les poils c'est pas beau pour une fille, euh, etc., etc. Et donc la petite fille venait et elle pleurait tous les jours que son corps lui faisait mal. Donc, euh, c'est très, très dangereux. Donc, oui. C'est très dangereux pour le, le mental de l'enfant. Oui. Voilà. En tout cas, oui. euh, c'est ce qui... C'est ces gens-là. Par exemple, un parent, il apprend son enfant à faire ça. Après, son enfant, il grandit, il devient un adulte et cet adulte, il devient raciste. Parce que cet adulte, il pense que tout ce, qu a, tout ce que les parents ont fait avec lui, c'est euh, obligé que ça soit ça et c'est tout. Et euh, est-ce que tu as déjà vu euh, d'autres cas de racisme Par exemple, est-ce qu'il y a du racisme religieux euh... Oui, bien sûr, il y a, il y a, il y a du racisme, oui. Religieux. Oui, dans dans en quel sens? Est-ce que, par exemple, je sais qu'on n'aime pas du tout les Juifs ici. On n'aime pas du tout les Juifs. Euh, est-ce que ce racisme, mm. il est depuis longtemps? Ou est-ce que les gens ont commencé à devenir racistes plus tard? Comment ça s'est passé? Euh, je pense que c'est depuis plus longtemps. Très longtemps, Donc, Et bien. en Amérique aussi, je pense... qu'il euh, euh, il y a du racisme aussi. Je pense que c'est avec les musulmans, mais bien pas sûr. toutes les Amériques. Les, les Américains sont très, très racistes contre les euh, latino-américains. Les Mexicains se font tuer euh, sur euh, les frontières. Euh, les argentins aussi, les Chiliens aussi, euh, partout dans le monde. Donc, euh, c'est pas que oui. c'est pas encore en Europe, dans tous les pays du monde, il y a du racisme. Et euh, oui. est-ce que tu sais le pays le plus raciste au monde, c'est lequel euh, Non. L'Allemagne. Vraiment oui. Ah oui, c'est l'Allemagne l'Allemagne est le seul pays qui a dit si, si quelqu'un a une autre nationalité, il ne pourra pas prendre la nationalité allemande. C'est à dire que dans le monde entier, on peut prendre deux nationalités. Mais si tu veux être allemande, tu devras laisser toutes les autres nationalités. Ils sont très, très racistes et d'ailleurs, quand tu vas en Allemagne et que tu leur parles en anglais, ils te répondent en allemand. Oh. Ils, ils, sont, euh... ils sont vraiment très racistes. Ah, oui, oui, oui, très, très, très racistes. Euh, ils mm -hmm. testent tout le monde. Pour eux, l'Allemagne, c'est le meilleurs. Et, euh, par ex... oui. et par exemple, avec, euh, avec les religions, est-ce que, moi, je vois qu'en Égypte, euh, les chrétiens et les musulmans, ils sont deux groupes à part. C'est-à-dire que les musulmans sont toujours ensemble et il y a toujours le groupe des chrétiens ensemble. Comment ça se fait qu'il n'y a pas cette mixité comme dans les autres pays que, qu est -ce qui, Pourquoi il y a tellement de différences Est-ce que c'est parce que euh, c'est une sorte de religion ou c'est parce que la culture. Euh, qu mais je, que... je ne pense pas que. Euh... Il y a quelque chose comme ça. À l'école, nous sommes des musulmans et des chrétiens. Et, a, a, mon ami intime, par exemple, est chrétienne. Euh, il n'y a pas de différence. Il... Et, et, et, par exemple, je vois des fois, je vois... Les, les, les chrétiens ils sont en groupe ensemble ils font euh, les activités dans l'église ils, ils ont oui. leur activité à eux et donc euh, est-ce que ça aussi peut-être c'est pour ça que j'ai ce ressenti c'est parce que eux ils font des activités oui. ensemble oui peut-être ils sont les amis de l'église mais il y a d'autres groupes euh, avec l'école, avec l'université les amis de l'université oui, ils sont mix mais, yeah. yani, il, oui. mm, mais il y a les amis de, de l'église, yani, oui. euh, yani, car ils il se voient euh, yani, chaque, yani, chaque jour, je pense, ou chaque, chaque semaine, semaine oui. à l'église. Ils font des activités à l'église. Alors, euh, il y a les amis de l'église et il y a aussi les autres amis. Très bien. Et, que, et, euh, et entre des filles et garçons, est-ce que maintenant c'est plus facile d'être amie avec un garçon qu'à l'époque, par exemple oh, Oui, c'est plus facile qu'à l'époque, mais il y a aussi des parents qui, qui ne permettent pas à leur fille d'avoir des amis garçons. mais ce n'est pas la plupart. Yann. Yann, ça existe, mais c'est la minorité. D'accord. Donc, il y a encore des parents qui ont cette culture de dire « Non, un garçon ne doit pas être ami d'une oui. une femme. » Oui, et il y a aussi. Et, et, a... et toi, qu'est-ce que tu penses, par exemple Il y a, par exemple, si on devait faire un exemple des écoles, l'école mixte, l'école que fille ou que garçon, est-ce que tu penses qu'il y a une grande différence après, quand l'enfant sort de l'école Um, oui yani, il y a une différence que il y a les écoles seulement filles ou seulement garçons ou les gens ou les filles que que que yani, ne, il n'y a pas yani, des garçons yani, elles ne oui. parlent pas du tout avec des garçons et les garçons qui ne parlent pas du tout avec les filles je pense que quand qu'on travaille yani, Comment ils vont travailler? On travaille en groupe. Ah, d'accord. Dans, oui, dans les tu entreprises. Sais pas plus et tout plus tard. tard. Oui, tu ne sais pas plus oui. tard comment ils vont faire. Oui. Ils doivent parler avec les garçons et les garçons doivent parler avec les filles. Je pense que c'est normal. Pourquoi bien pas? Sûr. Mais avec des limites. Ah, oui, bien ils sûr, peuvent... bien évidemment. Oui. Oui, mais je vois que je ne vois pas de problème yani, dans cette chose. Mais, mais il y a des parents qui aussi, ne permettent pas yani, d'avoir cette relation yani, en fille. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'il se passe plus Oui, je pense que mais, ça. Mais euh, maintenant, comme tu as dit, euh, dans, on voit des, des hommes partout. C'est-à-dire même si on oui. va au magasin, si on va à l'université. Euh, par exemple, j'ai vu que les filles, quand elles sont à l'école et qu'elles vont à l'université, elles, elles explosent. C'est-à-dire qu'elles font tout ce qu'elles veulent. Oui. Elles sont libres à l'université. Qu'est-ce que tu en penses hum. Elles sont libres de... De quelle manière? Qu'elles font ce qu'elles veulent? Voilà. Exactement, il oui. n'y a plus quelqu'un qui les surveille, on n'est pas à l'école. Oui. Euh, je pense que c'est mieux. Elle est, est, est, est, est Il si, si elle est une fille qui sait, qui sait ce qui est juste, ce qui est faux, pourquoi ne, ne pas laisser. La bien, fille bien. bien sûr. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi, Sarah. Oui, très bien. Euh, On est terminé pour aujourd'hui. Ça, ça va, va. ça s'est bien passé? Oui, très bien. Super, Sarah, super. <rire> euh, on, on, se, on va se voir euh, ben, du coup dimanche. Euh, Est-ce que, alors, qu'est-ce que tu préfères Tu préfères lire ou tu préfères regarder um... Et les deux, je peux faire les deux. J'ai pas de problème. D'accord. Je, je non, vais t'envoyer euh, une vidéo. D'accord? Okay. Euh, alors, je vais t'envoyer déjà quand tu, euh, tu vas recevoir la vidéo Zoom, mais aussi un Word, d'accord? Un, un Word où je vais écrire tout le vocabulaire qu'on a utilisé, les sujets de quoi on a parlé. D'accord? D'accord. Okay. Et à la fin de ce Word, il y aura un link... YouTube avec une vidéo que tu vas regarder et puis on en parlera ensemble la prochaine fois. Ça va. Ça te va? On va parler de, de ce sujet que je vais voir. Exactement. Ce sera un petit film court, d'accord? Une petite vidéo de 10-15 minutes et ensuite okay. on en parlera ensemble comme sujet. Okay. Si tu veux Ça faire va. tes recherches, c'est comme tu veux. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon, bon? week-end, bon week ma belle. Bon week ah, Merci. Merci pour vous aussi. <rire> merci beaucoup. Au revoir, <rire> ma belle. Merci. Au revoir. Au revoir.